Il y avait sept étudiants. Ouais, ouais. Bah on y va quand tu veux, à Alors bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. On va vous présenter le programme proposé à l'UCEUS qui est dédié à l'innovation et l'entrepreneuriat en environnement interculturel. C'est un programme qui est proposé depuis cinq ans à l'UCEUS en partenariat avec les UT et l'Université de Shanghai. Programme de 18 semaines, un semestre, qui forme les ingénieurs et d'autres disciplines à l'entrepreneuriat et l'innovation dans le contexte particulier de la Chine. On a deux sessions en 2020, au printemps et à l'automne. Le but du programme, c'est d'accompagner des étudiants en fin de cycle ingénieur et au niveau master, à développer une innovation responsable, et lancer une start-up en Chine. Alors, pourquoi choisir d'étudier en Chine D'abord, on a un petit peu d'expérience maintenant, de retour d'expérience notamment des étudiants de l'UTBM et des autres UT. Souvent, on vient en Chine parce que la culture est extrêmement différente, donc on a envie de comprendre le monde à travers d'autres lunettes culturelles, donc de voir le monde différemment. Euh, on a envie aussi de se challenger, euh, la capacité d'adaptation, euh, la capacité de parler en anglais, en, en chinois. Euh, c'est aussi les raisons principales de venir étudier en Chine. Euh, aussi la Chine, bon, tout le monde le sait, euh, c'est une nouvelle superpuissance euh, qui euh, se développe énormément. Aujourd'hui, c'est absolument incontournable d'avoir un minimum de connaissances sur la Chine et si possible d'y vivre. Ça, forcément, ça fait une grosse différence dans les carrières aujourd'hui, notamment pour les ingénieurs. D'autres raisons, ça peut être aussi d'apprendre le chinois ou de devenir un, un ingénieur innovateur qui peut se développer à l'international. Et alors pourquoi particulièrement choisir de venir sur le, le thème de l'innovation et l'entrepreneuriat en Chine euh, On va vous expliquer en quelques slides les raisons pour lesquelles nous on a développé un programme dédié à cela depuis 5 ans et pourquoi on pense qu'il faut absolument en profiter pour les étudiants des UT euh, donc, que vous êtes. Je vais laisser la parole à mon collègue Charlie, euh, qui gère avec, euh, avec moi les programmes internationaux de l'ITSEUS. Ah. si tu peux impeccable ah, Merci. Oui. Alors, bonjour, bonjour. Okay. D'accord. Ok. là je vais vous présenter un peu de la Chine. D'abord, vous connaissez tous euh, la Chine, bien sûr. Et euh, aujourd'hui, euh, la Chine a à peu près euh, 1,4 milliard de population qui est de loin euh, la première euh, dans le monde. Et aussi le PIB, qui est, la Chine, parce que la Chine a énormément produit, euh, le PIB en euh, pouvoir, en parité de pouvoir d'achat, qui est aussi euh, le premier du monde, euh, qui dépasse l'Europe et les États-Unis selon le, le chiffre publié sur Wiki. Alors, là, vous avez une idée de la population de, de, de la Chine, par exemple, à, à Shanghai. La population de Shanghai, aujourd'hui, ça compte euh, 24 millions de, de résidents à Shanghai, qui est à peu près euh, l'ensemble de la population de Roumanie et à Croatie. Et euh, la France, aujourd'hui, euh, c'est à peu près équivalent de la population d'une petite province qui s'appelle Hanhui. Mais là, je suis sûr que personne ne va connaître cette province. Euh, voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Il y a aussi la province de Sichuan, qui compte à peu près la même population de l'Allemagne. Voilà. Et après, euh, je suppose que vous avez tous connu déjà la ville de Shanghai. Euh, pour rappeler, euh, Shanghai c'est tout à fait une ville très très importante, même capitale euh, en Chine, parce que non seulement c'est la capitale économique et financière de la Chine, mais aussi qui, vu la population, en termes de la population, c'est vraiment le premier en Chine qui a 24 millions de, de résidents. Euh, si on compte euh, Shanghai aggloméré aujourd'hui, c'est plus de 80 millions de, de, de résidents qui est vraiment le premier au monde. Et aussi euh, Shanghai qui détient... <coughs> Le, le réseau de métro qui est le plus répandu même dans le monde avec à peu près 400 euh, stations de métro. Euh, Shanghai aussi c'est vraiment une ville très très euh, innovatrice qui euh, en fait qui favorise l'innovation qui favorise la création d'entreprises et aussi qui favorise euh, l'entrepreneuriat. D'où euh, l'importance euh, le, de faire ce, ce, ce programme justement ce programme à Shanghai en Chine. Et ça, vous avez pu voir, c'est en fait, une photo qu'on a, qu a, qu a fêté euh, le, le, le gala de, en 2018. On a en fait un réseau très, très répandu avec les anciens de, des UT, des trois UT en Chine. Euh, les lanternes à Shanghai aujourd'hui compte à peu près des centaines des de, de, de, de alumni qui sont très, très dynamiques, très, très actifs. Et là, dans une semaine, on va fêter euh, le deuxième euh, gala euh, 2019. Et on a aussi un réseau, très, très, euh, un réseau de partenaires euh, très, très important, avec euh, notamment French Tech, euh, qui nous a vraiment beaucoup soutenus, qui nous a donné euh, des, des, des, des intervenants pour euh, certains UV, notamment entrepreneurship euh, en Chine. Et aussi, on a aussi euh, chaque année, on participe à COS Asie, c'est l'équivalent de COS en Las Vegas. Là, ce que vous avez vu, euh, c'est aussi en 2018, on a... Les étudiants de Yo ils ont tout à fait euh, bien participé à cet événement euh, de, de, de CES. Maintenant je vais laisser la parole à Jessica. Merci Charlie. Alors, les changements en fait, du, dans le contexte actuel ça va, ils vont très, très vite en Chine. Euh, tout le monde sait que la Chine a été euh, l'usine du monde pendant euh, plus de 20 ans après euh, le développement euh, l'ouverture de la Chine déjà initiée il y a 40 ans euh, et euh, on, en, on en est à peu près là donc la Chine par exemple, produit plus de 80% des, des ordinateurs, 90% euh, des euh, téléphones portables, euh, 80, 50% des réfrigérateurs. Bref, euh, effectivement, la Chine euh, sait produire et, euh, et donc c'était pendant longtemps aussi très intéressant de venir pour la production. Euh, mais aujourd'hui, la Chine, en fait, ce qui change, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'elle ne veut plus être seulement l'usine du monde. Euh, on le voit, en fait, euh, dans toutes les économies, euh, qu'en fait, il euh, euh, y a généralement une évolution au, au moment où les pays euh, deviennent euh, de plus en plus développés. Euh, les pays ne veulent plus uniquement faire euh, du manufacturing, de la production, euh, qui est euh, la partie dans le cycle d'un nouveau produit, la partie à plus faible valeur ajoutée. Donc la Chine, en fait, de plus en plus et depuis des années, a commencé à faire de la R&D, du design et du service. Et ça va aller de plus en plus dans cette direction. Elle ne souhaite plus faire uniquement de la production et ça, il faut le prendre en compte parce que ça change l'environnement de travail et pour les ingénieurs, ça offre des opportunités différentes. La Chine a des ambitions euh, réelles et elle a aussi des plans extrêmement bien structurés du gouvernement qui permet en fait, de, euh, de développer euh, sur justement les aspects services R&D. Euh, donc euh, par exemple, euh, donc on, on a un, un plan extrêmement précis pour 2025, ça arrive bientôt dans cinq ans, euh, de devenir une, une, une, un pays euh, très important pour le manufacturant, mais à haute valeur ajoutée. Euh, et euh, à 2045 être le, la première en fait, euh, euh, la, plus, la plus importante dans tout ce qui est euh, production à haute valeur ajoutée et, euh, et notamment enfin, tout ce qui est euh, aussi euh, industrie 4.0 évidemment, c'est euh, ce que tous les pays aujourd'hui euh, essaient, de, essaient de faire. Euh, là pour vous donner l'exemple du, du plan d'ici 5 ans, ils ont identifié, le gouvernement chinois a identifié des tâches stratégiques à opérer et dix secteurs clés dans lesquels il y a énormément d'investissements. Les secteurs, par exemple, c'est l'aérospatial. On le voit régulièrement dans les nouvelles. La Chine investit énormément et est très actrice dans l'aérospatial, dans tout ce qui est énergie. Euh, énergie verte, nouvelles énergies, dans tout ce qui est les nouveaux systèmes d'information. Euh, donc la 5G par exemple, ça c'est euh, clairement euh, euh, une technologie qui va, qui va être développée, euh, enfin, qui va être déployée par la Chine. Euh, les nouveaux matériaux, euh, les, euh, tout ce qui est euh, transport euh, du futur, c'est euh, aussi en cours et on le voit euh, de toute manière au quotidien. Euh, pour donner quelques chiffres, donc le, au niveau des, justement, des investissements en recherche et développement, la Chine a, est déjà au-dessus des, de l'Union européenne. On ne peut vraiment plus comparer euh, avec la France. Ça n'a plus aucune euh, raison euh, d'être de comparer la France et la Chine. C'est complètement deux, euh, deux échelles différentes. Euh, donc là, on compare les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Donc la Chine est. Euh, Juste deuxième après les, les états unis en, en, en, en, en, en valeur absolue euh, de dépenses en R&D en 2015. Et ça ne fait qu'augmenter. Euh, alors, vous connaissez tous déjà, j'espère, les GAFA, euh, Google, euh, Amazon, Facebook, euh, Apple. Euh, en Chine, c'est un écosystème complètement différent. Donc, euh, euh, en fait, les GAFA sont quasiment euh, inexistantes, en fait. enfin, euh, Google, euh, Google complètement, euh, Facebook aussi, euh, et euh, Apple euh, très peu, enfin de moins en moins. Euh, et la Chine a développé ses propres super champions. Euh, donc l'équivalent euh, de Facebook, par exemple, c'est Tencent qui a développé WeChat, euh, Amazon, c'est Alibaba avec Taobao, Tmall. Euh, etc., etc. Et donc ça c'est euh, quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on développe des solutions, parce qu'en fait c'est des plateformes qui sont absolument euh, inévitables euh, quand on veut développer des services digitaux et c'est ce qui est aujourd'hui évidemment euh, un petit peu le nerf de la guerre. Euh, donc c'est des environnements différents qu'il faut comprendre, il y a des fonctionnements, des usages extrêmement différents. Euh, en France, on a l'habitude d'utiliser plutôt les services américains quelques services européens aussi, euh, heureusement, euh, mais, euh, mais il faut aussi comprendre euh, les, les outils chinois. Euh, au niveau des startups, euh, donc les chiffres, les derniers chiffres de, de cette année, euh, y a, ça change énormément hein, régulièrement, on a des nouvelles euh, tout le temps, euh, mais en 2019, les derniers chiffres, c'était plus de 300 euh, licornes dans le monde, donc c'est des... Les, en, les jeunes entreprises qui sont valorisées à plus de 1 milliard de, euh, de dollars euh, dans le monde. Et euh, donc, les États-Unis ont à peu près la moitié encore. Et la Chine, euh, en fait, représente 3 euh, start-licornes sur 10 dans le monde aujourd'hui. Euh, donc, c'est clairement le deuxième acteur en termes de création de start-up. Euh, et ensuite, le reste, ça se, ça se répartit sur les autres pays. Euh, les autres acteurs euh, derrière sont, sont vraiment très loin des, de la, des états unis et de la Chine. Euh, donc quand on pense innovation, entrepreneuriat, on pense forcément aux états unis mais il faut penser de plus en plus à la Chine, et ça c'est les chiffres 2019, si on regarde 2015, ça n'avait rien à voir, donc en fait l'évolution est extrêmement rapide. Et d'ailleurs, bon, la première licorne dans le monde, euh, alors, je ne sais pas si vous, -ce que vous connaissez euh, By the Dance en fait, c'est la première euh, licorne dans le monde actuellement et c'est une chinoise. En fait, vous connaissez euh, via une de ces, euh, de ces, un de ces produits qui s'appelle TikTok. Donc euh, TikTok, c'est en fait euh, euh, du groupe By The Dance qui est chinois. Donc euh, ça ne fait que, que prendre en, en, en ampleur. Euh, la deuxième, bon, c'est Uber. On connaît tous. La troisième, c'est l'équivalent de Uber. Didi, euh, Didi qui est... Euh, euh, extrêmement euh, utilisée en Chine, en fait, tout le, tout le monde utilise Didier. Un ancien étudiant qui est là, je pense, pour, pour en témoigner. Euh, et ensuite, bon, alors, les autres plus grandes startups, euh, ensuite, c'est euh, des Américaines, mais il faut, faut se dire que deux, les deux, dans, les trois, dans le top 3, deux sont chinoises. Un, un exemple tout bête euh, d'innovation euh, dans la vie quotidienne, parce que l'innovation, ce n'est pas une invention, euh, ce n'est pas juste de la créativité, c'est euh, euh, un nouveau produit qui sert euh, dans la vie euh, quotidienne des gens qui change euh, les usages. Et euh, donc Un exemple tout bête, c'est euh, le paiement sur mobile. Euh, Aujourd'hui, en Chine, c'est absolument répandu partout et c'est une expérience en soi à vivre, euh, parce que même sur les petits marchés, pour acheter quelque chose à 50 centimes d'euros, euh, en fait, les, les commerçants n'ont de, de, plus utilisé de cash. Quasiment plus du tout. À Shanghai, euh, c'est très, très rare d'utiliser maintenant. Très peu de personnes utilisent du cash. C'est vraiment euh, paiement mobile partout et ça s'est développé en deux ans euh, à vitesse fulgurante. Un exemple un peu plus euh, impressionnant, on va dire. Euh, donc, c'est le... Euh, euh, les projets développés par la firme euh, Alibaba euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle, des véhicules autonomes et des drones. Donc là, en fait, c'est une, une démo euh, de, leur, euh, de leur technologie. Là, c'est uniquement des véhicules autonomes avec des drones au-dessus. Euh, ils sont en train de traverser le pont euh, entre Hong Kong et Zhuhai, qui a été inauguré euh, l'année dernière. C'est des projets absolument euh, énorme avec euh, effectivement beaucoup d'investissements euh, et, euh, et ça montre un petit peu aussi euh, la, force, euh, la force de développement d'un pays comme la Chine et la volonté d'aller euh, très très vite. Donc c'est le projet Apollo hein, pour, le, pour les véhicules autonomes. Voilà. Alors quelques mots. Euh, donc euh, ça c'était le contexte, maintenant on va vous parler un peu plus concrètement euh, de ce qui est proposé, de, de l'Utseus en, en quelques mots. Euh, donc l'UTCU a été créé euh, par la volonté des trois universités de technologie françaises et de l'Université de Shanghai, déjà en 2005. C'est un des premiers instituts franco-chinois euh, et euh, le premier en ingénierie. Euh, et euh, donc euh, le but était de former des étudiants chinois euh, D'abord à Shanghai pour euh, intégrer les UT en France et euh, de plus en plus, on a développé également les programmes internationaux pour que les étudiants français puissent aussi profiter euh, des échanges et puissent euh, venir euh, découvrir la Chine. Euh, donc euh, on, on essaie de maintenir un niveau très, très élevé euh, pour former des, des ingénieurs compétents et des talents euh, aussi dans le cadre des projets internationaux euh, qui puissent... Euh, aussi lancer des, des projets de collaboration euh, internationaux, euh, notamment entre la France et la Chine. Donc, euh, les locaux de lycée, ça a changé euh, il y a deux ans et on est euh, maintenant équipé euh, de euh, classes multimédia, de euh, laboratoires, de makerspace. Euh, donc, c'est euh, un environnement euh, très agréable. C'est au sein du campus de l'Université de Shanghai euh, qui est un très gros campus. En fait, euh, c'est le plus grand campus de l'université. En fait, l'université en, en a quatre maintenant. Euh, l'université de Shanghai, qui est en fait l'université de la municipalité de, de la ville de Shanghai. Euh, donc, qui bénéficie de, de moyens, euh, puisque Shanghai est une des villes en Chine qui est la plus ambitieuse et qui veut former euh, des talents. Euh, donc, euh, elle, est elle est bien classée euh, en Chine. Euh, Ce n'est pas la meilleure parce qu'elle est... Euh, elle, elle est récente, elle est très euh, nouvelle par rapport aux universités traditionnelles, euh, un petit peu comme les UT d'ailleurs, euh, euh, mais elle monte euh, tous les ans dans les classements. Euh, il y a 10 ans, elle était euh, dans les 75 euh, en Chine sur 1100 universités. Euh, maintenant, on est déjà à la 16e place et euh, les moyens sont vraiment mis à 40 000 étudiants, il y a 3 000... Euh, Professeurs, euh, des laboratoires clés d'État euh, très performants sur certains domaines, notamment l'ingénierie. Et l'ingénierie représente pour l'Université de Shanghai un quart de ses étudiants, donc 10 000 étudiants en ingénierie. Euh, C'est euh, aussi une université qui est connue pour euh, l'ingénierie. Donc le programme euh, qu'on vous propose, euh, qui s'appelle euh, « Innovation pour l'entrepreneuriat en environnement interculturel », LCU en fait en français, I-square en anglais. Donc je vais d'abord vous montrer un petit témoignage d'un ancien étudiant qui raconte un petit peu les événements marquants du programme. Avec le programme LCU, on a pu participer à un voyage d'une semaine dans la Silicon Valley chinoise qui est Shenzhen. Ça, C'était vraiment une expérience assez incroyable parce que du coup, on a pu voir comment en Chine ça se passe pour fabriquer de nouveaux produits, notamment au niveau hardware. Et ensuite, c'était notre participation au, au CES d'Asie, dans lequel on a pu présenter notre projet de start-up qu'on a développé tout au long de notre semestre à Shanghai. C'était euh, un étudiant qui est, qui est revenu maintenant en France euh, et qui, euh, certainement, j'espère, va faire euh, euh, une carrière, une brillante carrière d'ingénieur avec cet élément euh, là en tête. Euh, donc nous dans le programme ce qu'on souhaite c'est que les étudiants euh, soient actifs, euh, apprennent tout en faisant et euh, parce que le programme accueille toutes les disciplines, euh, chacun doit s'entraider aussi dans les équipes, euh, apprendre mutuellement les uns des autres et euh, collaborer pour euh, développer des solutions complètes euh, euh, innovante euh, et on, on essaie que les étudiants aussi profitent au maximum de l'environnement à Shanghai qui est extrêmement dynamique euh, donc euh, à participer aux conférences euh, à aller dans les événements de networking etc euh, donc on, on les pousse à aller aussi dans euh, dans les milieux euh, réels où, où l'entrepreneuriat et l'innovation euh, se fait l'interculturel est une composante essentielle dans le programme puisque on développe pas des innovations euh, sans comprendre l'environnement et les personnes à qui on s'adresse, les utilisateurs. Donc il y a cette partie interculturelle qui est très très importante euh, et dans laquelle en fait on a des, des experts euh, en, dans, en anthropologie, en, en design, euh, des ingénieurs qui sont là depuis longtemps et qui comprennent aussi, euh, qui peuvent aussi aider à comprendre plus rapidement euh, les différences culturelles entre entre les Français, les Chinois ou autres. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est aussi de développer des solutions qui prennent en compte l'environnement et les personnes et qui ont un impact positif. Donc, on intègre aussi la dimension éthique qui est essentielle dans les projets. Donc, on intervient évidemment quand ça ne va pas dans la bonne direction ou on essaie aussi d'apporter des outils pour développer des innovations qui ont du sens. Donc... Un des aspects, c'est que euh, les enseignements sont tous en anglais, euh, donc un niveau B2 et, est obligatoire. Euh, les cours de langue et de culture chinoise sont obligatoires aussi, c'est 80 heures euh, dans le semestre. Euh, on prend en compte l'environnement, c'est-à-dire l'Internet chinois, euh, le développement des objets connectés. Généralement, quand les étudiants viennent sans projet, sans idée de start-up, on va développer euh, des solutions plutôt euh, euh, dans ce domaine-là, euh, logiciels et objets connectés. Pédagogie par projet, c'est un élément, évidemment, clé. Tout est centré sur le projet d'entrepreneuriat pour qu'à la fin, les étudiants aient un projet vraiment concret, réalisé en équipe, avec des expériences terrain qui permettent de valider un concept et d'aller plus loin derrière après le semestre, s'ils le souhaitent. On mélange l'ingénierie avec le design euh, le management de projet et euh, le business euh, pour que les projets soient complètement réalistes. Euh, donc pour ça, on a aussi des ateliers avec des écoles de design, d'art et, de, euh, et euh, de commerce pour, euh, pour apporter ces composantes-là aux équipes euh, principalement euh, d'ingénieurs. Vous l'aurez compris, avec le contexte, la rapidité d'exécution elle est à toutes les échelles. C'est-à-dire que les grands groupes vont vite. Ils, ont, ils sont organisés pour ça, euh, ce qui fait souvent défaut en France. Euh, mais les startups vont encore plus vite. Et euh, en Chine, en quatre mois, on peut réellement aller très très vite dans l'exécution, dans les prototypages, etc. Parce que tout est aussi euh, simplifié sur place. L'environnement est, est fait pour, euh, pour aller rapidement. Euh, et c'est pour ça que beaucoup de personnes dans le monde, même les Américains, vont en Chine quand ils ont besoin de de développer euh, des prototypes ou de tester aussi le marché parce qu'il y a une capacité d'adaptation et d'embrasser de, euh, les nouvelles technologies qui est absolument incroyable en Chine. Euh, même les, les personnes les plus âgées vont, euh, vont essayer des nouvelles choses et ça, c'est vraiment une mentalité euh, spécifique à la Chine qui permet qu'il y ait un, un véritable... Euh, Laboratoire pour des ingénieurs et des entrepreneurs. Les débouchés possibles, si les étudiants qui viennent dans ce programme souhaitent faire un stage ensuite, c'est évidemment dans les start-up, dans les incubateurs accélérateurs, dans les centres d'innovation. Donc en fait, l'UTCU c'est un réseau qui est assez large et qui permet de se faire des contacts. Mais après, dans une ville, de 25 millions d'habitants, les opportunités sont multiples et euh, c'est tout à fait possible de chercher également par soi-même. C'est assez. Euh, quand, euh, il suffit d'être motivé pour euh, trouver, il euh, n'y a aucun problème. Et puis sur l'aspect administratif qui est, quand même, reste assez compliqué en Chine pour les étrangers, euh, l'UCU s'apporte des solutions euh, très simples pour euh, étendre le visa étudiant en visa stagiaire. Donc euh, pour ça il n'y a pas de problème. Euh, on essaye aussi de mettre en place euh, les meilleures conditions pour que les étudiants qui veulent poursuivre le projet puissent le faire aussi en tant que, euh, encore en, en, en tant qu'étudiants en Chine, en étant hébergés dans des entreprises, des partenaires ou des euh, incubateurs euh, pour pouvoir poursuivre le, les projets s'ils le souhaitent. Alors. Pour les étudiants qui ont besoin de valider euh, les UV, c'est un aspect très très important. Donc euh, on a euh, des cours optionnels et des cours euh, obligatoires. Euh, dans ce programme, en fait, il y a 24 crédits qui sont obligatoires parce qu'il y a gros composants de projet euh, dans lesquels euh, plusieurs enseignants viennent apporter des, des éléments. Euh, et ensuite, il faut choisir deux, deux UV optionnels pour compléter le parcours et obtenir les 30 crédits euh, nécessaires pour le semestre. Euh, donc on a des, des cours de euh, connaissances scientifiques, techniques et méthodes, des sciences sociales, des langues, euh, et euh, alors euh, d'autres projets possibles de recherche avec nos enseignants sur place euh, ou, euh, ou aussi euh, l'Innovation Crunch Time qu'on fait avec les partenaires industriels euh, locaux. Alors pour... Euh, pourquoi venir enfin, pour quelles compétences euh, il faut venir dans ce programme euh, Alors, c'est pour apprendre à, ré à, à réfléchir à comment ré euh, euh, développer des innovations euh, en prenant en compte son environnement, donc des innovations responsables. Euh, c'est extrêmement euh, difficile euh, parce que l'environnement est extrêmement complexe, mais il y a des outils. Euh, qui, sont, euh, qui sont créés pour ça, et on fait venir euh, des, euh, des professeurs notamment de l'UTBM euh, sur cette partie-là. Euh, donc on a aussi des collaborations, euh, il faut aussi euh, venir pour, euh, pour collaborer avec les autres, donc euh, les projets sont tous en équipe et euh, il faut apprendre à travailler avec d'autres disciplines, donc avec d'autres branches et aussi avec des designers et des euh, étudiants en, en école de, de commerce. Euh, tous les étudiants euh, doivent aussi développer des prototypes. Donc, euh, euh, les outils euh, très simples de prototypage rapide, euh, CNC, euh, imprimante 3D, etc., sont à disposition pour que euh, pour développer les prototypes rapidement. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, aussi quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup d'itérations à faire sur les prototypes et euh, il faut aussi avoir envie de mettre. Euh, la main à la patte pour développer les solutions. La capacité de présenter un projet d'entrepreneuriat sous forme de pitch est également développée pendant le semestre, parce qu'il y en a plusieurs tout au long du semestre. Toutes les semaines, il faudra pitcher, pitcher, pitcher, et à la fin être capable de présenter une idée et convaincre euh, des personnes différentes, des potentiels clients, des potentiels partenaires, investisseurs euh, sur une nouvelle idée. Euh, alors, il y a des cours optionnels sur euh, la, les sciences des données, le machine learning, euh, mais c'est quelque chose aussi, une culture à avoir. Euh, c'est des cours euh, plutôt d'introduction, euh, euh, mais l'ensemble des étudiants en général doivent avoir des notions dans ces domaines-là qui sont euh, euh, essentielles maintenant euh, pour tout ingénieur et le management de projet agile euh, qui, euh, qui, sera, euh, euh, qui est utilisé pendant l'ensemble du, du semestre. Plusieurs étapes clés euh, sous forme de, de jalons, de challenges et de, euh, de sprints, donc d'itération sur les idées, euh, sont, euh, sont clés. Euh, donc là, euh, on a euh, un atelier de 10 jours d'idéation euh, et de d'études sur le terrain, euh, ensuite on a une, un, un autre atelier de deux semaines sur euh, le, le premier prototype, le premier prototypage rapide euh, qui se fait à Shanghai et à Shenzhen, euh, ensuite on a le Pitch Product Market Fit qui est absolument essentiel, donc là c'est un petit peu aussi un gros test euh, pour voir si on est prêt à aller au CES, si on n'est pas prêt il faut reprendre et, euh, et euh, Uh, itéré encore, uh, et le CES qui est un gros salon international, de, un salon uh, sur l'innovation, uh, les produits uh, grand public, uh, qui se passe uh, chaque année à Shanghai. On a la chance de l'accueillir à Shanghai, donc c'est assez simple à organiser. Uh, et uh, on est avec d'autres startups du monde entier, comme uh, c'est le cas pour uh, certaines certains startups UT uh, à Las Vegas uh, chaque année. Et le, ce programme se finit sur une démo finale et un pitch devant des, des investisseurs et des partenaires potentiels. Euh, donc cette année, ce sera fin juin et, et c'est l'occasion voilà, de, aussi de célébrer la fin du, du semestre. Alors quelques images sur... Donc là, chaque année, les, les étudiants travaillent sur... Ils choisissent le thème... Euh, qu'ils veulent traiter. Euh, L'année dernière, donc, euh, euh, il y avait une innovation dans ce qui est euh, euh, la santé, euh, donc avec un, un, un masque connecté euh, qui permet euh, de suivre et de prévenir les problèmes euh, pulmonaires avec, à l'aide d'un spiromètre euh, miniaturisé. Euh, il y avait un projet sur l'environnement qui, euh, qui, en fait, qui a gagné le, le prix final euh, donc, de développement de systèmes d'agriculture sur les toits des villes euh, pour, euh, développer, pour euh, cultiver euh, des euh, super aliments type spiruline euh, qui a deux utilités euh, pour la santé mais aussi pour purifier l'air. Donc euh, c'était assez euh, surprenant et, euh, et c'est quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui euh, aux états unis et en, en Thaïlande. Et donc des étudiants ont, ont développé ça pour le marché, spécifiquement pour le marché chinois. Et ça a remporté le, le prix du, du public, enfin du, du jury d'investisseurs. Euh, et puis de, il y avait d'autres projets qui étaient très intéressants, euh, qui ont été développés aussi euh, concrètement avec à la fois l'aspect euh, mécanique, électronique, euh, logiciel et en prenant en compte évidemment les, le contexte, le marché, euh, le marché chinois. Alors on, on le dit euh, en amont pour qu'il n'y ait pas de surprise. C'est un programme qui est extrêmement dense. Il y a beaucoup d'énergie à, à mettre dans ce programme. Donc il faut vraiment être conscient qu'on vient pour 18 semaines pour aussi se défier soi-même, se challenger et, et travailler en équipe, ce qui est de manière intensive. Donc c'est un retour d'étudiants. Euh, qui, qui, nous, qui nous est fait euh, très tous les ans. Euh, donc euh, vraiment se préparer aussi à ça et avoir envie de ça, c'est très important euh, avant, de, avant de candidater. Donc on a des, une équipe d'enseignants qui est assez diverse, euh, autant sur l'aspect euh, nationalité. Donc on a euh, toutes les nationalités euh, chinois, euh, euh, Américains, Italiens, euh, Indiens. Donc on a un petit peu euh, plein de nationalités di différentes euh, à Shanghai qui viennent intervenir. Donc c'est des, des chercheurs, des professeurs de l'Université de Shanghai et des UT, mais aussi des entrepreneurs qui, qui apportent les éléments euh, sur l'entrepreneuriat le, euh, et le marché euh, chinois. Euh, également des experts euh, de différents domaines. Euh, L'interculturel, la gestion de projet, etc. Alors, pour le stage, c'est vraiment euh, euh, donc le ST50 qui doit être fait directement après le semestre. Euh, c'est une option possible, euh, ce n'est pas euh, obligatoire, euh, mais c'est fortement euh, recommandé de profiter de cette expérience d'études aussi derrière pour continuer euh, à faire un stage. Euh, euh, dans tout domaine, euh, euh, il y a énormément d'opportunités en Chine, euh, des multinationales ou des entreprises chinoises, euh, donc euh, il y a énormément de, de possibilités pour les étudiants euh, UT qui viennent à, à l'UTEUS et on est là pour, euh, pour aider dans ces démarches, aussi bien de recherche, euh, d'adaptation du CV euh, que, euh, que administratif, euh, donc c'est euh, fortement souhaitable, si vous voulez avoir une expérience significative en Chine, de rester euh, six mois de plus. Euh, donc au printemps 2020, il euh, faudra rester pour l'automne 2020. Euh, et euh, donc euh, possibilité de, de faire le programme également à l'automne et rester euh, au printemps 2021. Alors le prochain, la prochaine session euh, démarrera le 21 février. Pour se terminer le 28 juin, euh, la période de candidature c'est en ce moment jusqu'au 15 novembre. Euh, après le 15 novembre, euh, on étudie vos dossiers, qui euh, consistent en fait à, à vérifier votre niveau, niveau d'anglais, euh, motivation. Euh, c'est le plus important, la motivation. Donc euh, travaillez bien euh, votre euh, votre lettre. Euh, et, euh, et ensuite, on fait un petit entretien individuel. Pour vérifier donc, que euh, votre profil euh, convient et euh, que votre motivation, évidemment, est cohérente avec euh, le contenu du programme. Euh, la confirmation d'admission, c'est le début décembre euh, pour euh, vous envoyer les lettres d'admission qui vous permettent d'obtenir le, euh, le visa chinois. Pour la, le semestre d'automne, c'est équivalent. Euh, donc le semestre d'automne 2020 commencera le 28 août. Et euh, on attend les candidatures pour le 15 avril. Donc jusqu'à 10 places à l'UTBM. Il euh, y a des frais d'inscription qui sont euh, pour l'ensemble des étudiants internationaux euh, qui viennent à l'université de Shanghai, donc à enfin, l'UTU, 250 euros. Et il y a des frais de scolarité supplémentaires, 1200 euros, pour financer le voyage d'études et le, euh, les matériels de prototypage euh, qui permettent derrière de de faire, de, de réaliser les projets et il ne faut pas négliger aussi ça c'est une démarche importante de bien vérifier d'avoir une assurance internationale et une assurance chinoise sera demandée également à l'arrivée alors n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin de plus d'informations on a également un site internet euh, qui euh, un nouveau site euh, qui permet d'avoir toutes les informations sur le programme, le détail des cours, euh, etc. Donc euh, n'hésitez pas à aller le consulter et à me contacter ensuite si vous avez plus de questions. Autrement, je pense que les relations internationales de l'UTBM pourront également vous renseigner et vous orienter euh, vers, euh, vers le programme adapté. Voilà. Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas si on, on prend les questions, s'il y en a Comment Non <rire> Ok.